Salut à toutes et à tous, c'est Arnaud Jouffroy, membre du Orbea Factory Team. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'un athlète Orbea qui est fan aussi de moto comme moi, c'est Victor Koretsky. Allez, suivez-moi, on y va. Oh, oh! Ça Aïe. va, ou quoi as arrivé tout le quartier avec ta moto! Yes! Ça <rire> va! Et toi? Yes, ça va, nickel! Nickel, nickel! Bon, il y a de la belle moto là! Eh ouais, là il y a ma petite. Euh, ouais. Petite, euh, petite euh, s miller Ouais, ouais, ouais! Celle euh, avec le, à laquelle je fais un peu de circuit de temps en temps! Bon, il faudra qu'on y aille un jour! Euh... Ensemble, tout ça pourrait être cool ça. bah ouais, carrément. On ouais, va essayer de poser le genou. Enfin, moi, j'y arrive pas encore, mais je sais que toi, tu y arrives <rire> déjà. <rire> la petite match avec euh, laquelle, une fois, je, je t'avais quand tu préparais le mondial, je crois, il ouais, y a bah deux, peu trois Quand ans. on fait du derrière moto. Euh, ouais. euh, on avait car... fait du derrière moto avec celle-là. Ouais, elle est pas mal. Euh. Bon, de toute façon, c'est pas la peine d'avoir une moto trop puissante pour faire du, oui, du oui, derrière oui. moto. Ouais, c'est clair, c'est voilà. Et puis, les biclous ouais. les bikes. Toute, toute la gamme Orbea Ouais. Alors, il y a, y a lecs le, ouais. le Wide FS. Ouais. Je pense que c'est celui-là Ouais, ok. Quand cool. on va rouler ensemble. Ouais, allez. Pourquoi le... Attends, tu dis ça pourquoi Parce que j'avance plus ou <rire> Ouais, mais comme ça, moi, je prendrai le le Rayon et puis... et puis on fera des gros sauts. Ouais. On va essayer. On va essayer. Voilà. Et ouais. puis après le, le nouveau nouveau OZMX, celui que je roule en compétition. Ouais, ouais, ouais. Celui que euh... tu utilises le plus pendant la saison. Celui la que sais j'utilise donc... le plus. Ouais. Le le Alma, on l'utilise encore, mais c'est vraiment moins commun. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, bah, petite question, pourquoi c'est par rapport au parcours qui évolue tout ça et du coup tu as plus besoin de la morteau ou Ben bah, ouais, les, les, les circuits sont de plus en plus techniques donc euh, ouais. pilote est, est tellement léger que alors, finalement tu on passe partout. Ouais, on, on essaie de plus trop se rendre la tête et, et garder le plus les mêmes vélo quoi. Ouais ouais ouais. Voilà. Nickel. Nickel. Euh... Celui-là je le connais, un petit Terra. Celui-là t'as le même à la maison. Ouais ouais c'est ça. le petit gravel. Euh... Donc voilà, ben là moi il est en mode gravel mais j'ai roulé avec en mode silocross aussi euh, pour le championnat de France l'an dernier. Ouais. Euh, ouais, bon petit vélo euh, vraiment bien rigide ouais, passe partout. Ouais, il est Donc, ça c'est trop bien. Et puis ouais faire du gravel de temps en temps c'est. Ben, ça change quoi. Bon, oui. Moi ça me permet d'aller un peu plus loin, et de faire des, des chemins que j'ai pas l'habitude de faire. Mmh, mmh. Ouais, pour le quotidien, c'est plus cool. Et voilà. puis après le vélo de route. Et puis le, et puis, le, le aéro. Alors mmh. qu'aéro.. Euh, que j'ai depuis un an, mais je vais changer euh, bientôt pour un, pour un Orca LTD. Yes, yes ça, ça va bien aller un peu plus polyvalent. Hein. Voilà. Ça c'est euh, le héros, c'est celui que tu utilises le plus la semaine à l'entraînement Ouais, quasiment, ouais, ouais. parce que bon maintenant, c'est vrai que ça commence à changer un peu. On, on essaie de, de rouler même euh, les entraînements de fond avec le BTT, ouais. même des fois BTT sur route pour vraiment avoir la position et être ouais. euh, vraiment, euh, ne faire qu'un avec son vélo. Mm. Mais euh, ouais je, on, quand on fait des bornes, on l'utilise quand même bien, bien souvent. Quoi. Bah oui. en, termes yes. de, ouais, en termes de bornes, c'est celui qu'on utilise le plus. Mm, mm, mm. Bon, bah cool, il y a du beau matos. Moi je peux pose poser ça, poser mes Ah, puis là t'as une petite, une petite moto qui n'a pas de roue. Ah, bah celle-là, bah, là je l'utilise en ce moment. Euh, je fais un peu de moto trial aussi et puis euh, de l'enduro. Mais là les pneus sont morts alors euh, il ouais. fallait changer les missions. Ok, Michel. Voilà. Michel. Bon, bah allez. On boit un petit café. Allez, c'est parti. Allez. J'y vais, j'y vais. Bon bah Victor, merci de nous recevoir. Et bah, avec enfin de, de nous recevoir voilà, chez toi. C'est joliment décoré. C'est qui qui a fait la déco ici ben bien, Ouais bah félicitations alias, on est, on est super bien ces cocoon. Du coup j'ai te poser quelques petites questions pour t'embêter et puis surtout aussi voilà pour que tout le monde te connaisse un petit peu plus, même si t'es déjà bien connu. Mais euh, du coup alors raconte-moi comment t'as commencé le vélo euh, ben, j'ai commencé le vélo grâce à mon grand frère qui m'a bien motivé, euh, je le voyais plus grand que moi faire des, pas mal de choses avec son vélo. Tu avais quel âge à ce moment-là euh, ben, J'avais 5, ans, 5 ouais. ou 6 ans et, et ouais, ça m'a vraiment motivé et j'ai commencé à faire pas mal de courses en route et en VTT. Mmh. Euh, et puis, finalement, j'ai décidé de basculer complètement sur le VTT à partir de mon titre de champion du monde en 2011 en, en junior. Tu as marqué l'histoire du, du VTT, euh, justement, quand tu as été champion du monde. Pourquoi tu as marqué l'histoire du VTT euh, ouais, C'est bien vu, bah, c'est parce que j'ai été le premier champion du monde euh, avec un vélo en 29 pouces. Euh, c'est à l'époque où vraiment, euh, est, la question se posait, est-ce que c'est vraiment bien le 29 euh, et tout ça. Et il y a eu la transition avec le 27,5 après. Mmh. Mais là, c'était vraiment le tout début du 29. Et c'est pour ça que j'ai marqué l'histoire. Yes. C'est bien ça, c'est cool. Premier champion du monde en 29. Ouais, Nickel. exactement. Bon, Vicky, dis-moi, c'est quoi ta <rire> plus grosse galère en vélo C'est d'avoir. Enfin, euh, ça m'arrive plusieurs fois, mais c'est vraiment les sorties où il fait vraiment froid, pluie ou même neige. Et que ouais, tu finis avec les mains gelées. Euh, les pieds gelés, que tu as juste envie de rentrer, te doucher et manger un bon truc, parce que tu as la dalle. <rire> Mais ouais, surtout quand, quand, quand tu es jeune, tu ne penses pas forcément à bien t'alimenter, tout ça l'entraînement. Et, et c'est l'erreur de débutant un peu. Et, de finir bien et, frigorifié. et finir, ouais. Ouais, finir bien frigorifié ou même en hypo, Ça, ça m'est déjà arrivé. Et la seule, la seule truc que, que tu imagines, c'est un bon un bon plat ou ouais. ton plat préféré juste pour rentrer le plus vite et pour manger quoi <rire> et du coup quand tu en quand es en hypop comme ça c'est quoi c'est quoi qui te fait vraiment envie euh, je pense c'est mon dessert préféré et une part de flan ouais, une bonne part de flan yes euh, raconte-moi après euh, allez euh, ta plus belle victoire en vélo je pense que la course le, le meilleur souvenir c'est le championnat de France euh, Junior 1 en... Junior, hein, en 2011, avant d'être champion du monde et tout ça, mais c'est mon plus beau souvenir. J'ai ah ouais. gagné la course et ouais, les était. conditions étaient pourries, mmh. on avait gagné le relais ensemble, justement. Ouais, ouais, ouais. c'est vrai que c'était un super souvenir. C'était où déjà bell Ouais, bell Et t'avais gagné dans la boue alors que le relais, on l'avait fait sur terrain sec ça, la mais j'étais deuxième de la course et juste dans le dernier tour, je suis passé le premier et je mmh. finis avec juste peu d'avance, mais assez pour gagner. Ouais. Ton meilleur spot en VTT. Alors pas forcément en compétition, mais tu vois le spot où tu aimes vraiment rider. Euh, bah, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des bons spots dans le coin, mais c'est euh, peut-être du côté de Montarno ou Clapiers, il euh, y a des bons spots avec euh, des bons petits jump et, et tout ça. Ouais. Vic, dis-moi ton parcours préféré. Enfin, parcours euh, compétition. Euh, ouais, je pense que c'est Mont-Sainte-Anne au, au Canada. C'est le circuit de Coupe du Monde. Euh... Bon, ouais, c'est trop bien, c'est naturel. Euh... Le plus complet peut-être Le plus complet, a... vachement technique. Et, et puis ils, font... ils organisent la... une manche de Coupe du Monde depuis, depuis toujours, chaque année. C'est vraiment le... le passage obligatoire et le plus beau circuit pour moi. Ok. Et c'est euh... la compète où tu es allé le plus loin euh, non, non, ça par contre, euh, ouais, euh, celle, que je... celle où je suis allé le plus loin, c'est Australie et puis euh, Japon. Ouais. Le Japon bah, pour préparer le... les Jeux Olympiques avec le test event. Tu et... as fini deuxième Deuxième, ouais. ouais deuxième au sprint avec, euh, avec Nino, et, et, ouais, et l'Australie aussi, on a eu deux Coupes du Monde ou trois à Cairns, plus mmh. le championnat du monde, donc euh, ouais, vraiment, ça, ça a été les courses les plus, les plus loin de la maison. Bon, Vic moi je me souviens de toi euh, quand tu étais euh, plus petit, euh, les, les petites lunettes, les cheveux longs en mode rider, et euh, quand moi je courais encore avec ton grand frère, euh, toi tu étais, euh, étais avec nous, mais tu faisais pas mal de trottinettes, du coup, euh, entre autres c'est quoi ton tricks préféré <rire> Ah, c'est vrai que j'étais souvent sur le bord du circuit avec ma trottinette à vous encourager, encouragés. Mais euh, ouais, euh, j'aime bien faire des, des petits tie-whip ou, ou des bar-spin. Ouais, ouais, des trucs euh, que j'arrive encore à faire un petit peu. <rire> euh, ton objectif ultime Enfin, ce qui, euh, voilà, aujourd'hui, ce qui te fait rêver le plus. Et peut-être ce euh, qui te motive aussi à l'entraînement tous les jours. Une médaille olympique. Ouais. Ouais. C'est le, le rêve de tout vététiste. Puis, sachant que c'est tous les quatre ans, c'est assez dur. Déjà, c'est super dur de se... De se sélectionner pour la course. Ouais, surtout en France. Ouais. Et puis quand on y est, ben, on n'y est pas pour faire une place d'honneur, on est là pour, pour euh, prendre une médaille. Ouais. Mm. Donc ça, c'est mon rêve ultime. Ouais. Ouais, donc, du coup, j'ai bien compris, voilà, ton objectif cette année, c'est les Jeux. Euh, tu es deuxième au classement mondial aujourd'hui. Euh, il te reste deux manches de Coupe du Monde avant les Jeux. Il y a, y a combien de places pour y aller Enfin, ouais. Pour les Français, il y a combien de places Ouais bah, euh, donc on aura seulement deux places. Euh, c'est un classement qui est figé depuis, euh, depuis 2019. C'est le, le classement des nations euh, pour, le, pour les Jeux Olympiques. Ouais. Et ça ça bougera pas. On est, on est trop loin derrière l'Italie euh, qui est deuxième pour, mmh. euh, pour passer en tête. Et ou pour passer deuxième, pardon. Et, et ouais du coup euh, du coup on n'a que deux places et c'est vraiment très très dur de, de se qualifier pour la, pour la sélection. Mmh. Euh, en matos, sur ton vélo, as quoi comme... enfin, au niveau du tu as quoi comme plateau euh, Je roule avec un 36 dents, euh, ça c'est quasi toute l'année. Ouais. Après sur les short race, ça, ça peut nous arriver de mettre un 38. Ouais. Euh, mais là, c'est quand ça va très vite. Mmh. <rire> tu utilises quoi comme pneu sur ton vélo euh, bah, Avec Michelin, on a la chance d'avoir une gamme vraiment complète. Mais moi, ce que je roule le plus souvent toute l'année, c'est plutôt une section de 2.25 ouais. avec un, un profil très bas et très roulant. Ouais. Et entre 1,3 et 1,4. Ok, ouais, des pressions basses quand même. Ouais, ouais. Okay. Et du coup, toujours matériel et tout, je pense que ça, ça va intéresser pas mal de monde. C'est quoi le, le poids de ton, de, de ton ou tes vélos de course mais, bon, En plus, c'est un sujet euh, qui, qui pour nous est aussi important. Oui. Euh, on essaie euh, de gagner du poids, mais on, on essaie aussi d'avoir un vélo fiable, c'est mmh. le plus important. Une des configurations les plus légères pour moi, ça va être 9,5 kg à peu près, sur mon tout suspendu. Ouais. Et après, sur mon semi-rigide, ça descend sous 9 kg alors facilement. Ouais. Ok, ouais, c'est right. euh, 8 kg 8 kg, 8, 8, ouais, ça, ça, ça va vite, hein. on enlève l'amortisseur, euh, mm. euh, les billettes et tout, ouais. ça descend vite sur un semi-rigide. Ouais. Et en dehors du vélo, tu as d'autres passions Ouais, euh, alors j'aime bien faire pas mal de choses, mais actuellement, euh, J'aime bien bricoler un peu pour, euh, pour la maison et même dans mon, dans mon garage euh, j'aime bien être innovant et de faire fabriquer de nouvelles pièces. Ok, cool. Allez maintenant on va passer à autre chose le correct quiz. Euh, ta couleur préférée? Jaune. <rire> Il est <otaké. rire> même pas en plus. <rire> <rire> euh, ton plat préféré? Je... Je cuisine trop bien aussi. J'aime <rire> tout. <rire> Ton film préféré Dick Neck. <rire> génial, truc génial. Ah oh, mais il fallait le faire. Ton style musical préféré Electro, chill, jamais. Café ou thé Café. Qui est, bière ou vin Vin. Rouge ou blanc Rouge. Euh, brune ou blonde Pour les bières Oui. belle <rire> <rire> bah blonde alors Pour le reste Bah brune. Chaud ou froid Sucré ou salé Salé. Mont euh, montée ouais. ou descente Descente. Euh, dirt ou enduro Enduro. Moto ou voiture Les deux. <rire> euh, Instagram ou Facebook Instagram. Vidéo ou photo Vidéo. Bon bah du coup, on va, moi je, je te souhaite, on va tous se souhaiter bah, d'essayer d'aller au jeu et puis de, de faire un truc, de nous faire vibrer et euh, que tu te régales aussi principalement. Et, euh, mais bon pour ça, il va falloir être en forme. Donc je pense qu'on va essayer d'aller rouler. Moi en tout cas, je vais essayer de te suivre. Bah ouais. Allez. Allez, on y va. Nickel. Bon ben bah, on a fait une journée euh, sur, sur tes spots, tes terrains d'entraînement, on a bien roulé, on s'est bien éclaté, en plus il fait presque nuit, donc euh, bah, merci de nous avoir accueillis et, euh, et puis voilà, euh, merde pour la saison à venir quoi. Ben ouais, je suis content de, de t'avoir amené là sur euh, ce super spot, on a fait pas mal de, de, de jump et tout ça, technique, ouais. mais bon on ne peut pas oublier la partie physique, on a fait en montée, et voilà, euh, maintenant je vais, je vais bien m'entraîner pour le reste de la saison et essayer de me, me qualifier pour les jeux, on une belle place là-bas. Ben allez, c'est l'objectif <rire>